Salut c'est Tyros. alors aujourd'hui nouvelle présentation d'un outil qui était dans ma servante donc c'est le outil multifonction Stanley euh, je crois que c'est du Fatmax, mais je ne suis pas sûr sûr, par le C'est un outil qui est, bon, on va dire, dans la, dans la lignée des outils multifonctions, euh, qui est très utile quand vous allez faire de la moto, euh, que vous partez. Donc, vous pouvez mettre ça votre dans votre sac et vous avez beaucoup d'outils en un. Très pratique pour la mécanique, donc. Euh, voilà, un jour, que je fasse une série d'outils à prendre dans votre sac à dos euh, quand vous partez en enduro ou en moto. Voilà. Bon vraiment pas. En tout cas, pour l'instant, je vous présente celui-ci donc c'est un outil qui vaut vraiment pas cher je crois qu'il est dans les 20 25 euros hein, tout au plus il se présente comme ceci voilà alors pour commencer vous avez un petit levier des pliants avec des douilles vous avez les principales pour la moto c'est pour ça qu'il est très intéressant voilà avec également up un tournevis cruciforme moyen grand plat et des douilles à l'aine les principales pour la moto voilà tout ça donc est commandé enfin est à mettre dans vous avez un système donc de fermeture avec un un bouton voilà vous mettez la petite douille comme ça et vous mettez vous, vous, vous mettez je veux dire, le petit embout, je veux dire, vous mettez vos douilles ou alors vos trucs pour dévisser tout ça voilà. vous pouvez le faire, mettre différentes positions comme ça et à chaque fois c'est bien tenu voilà. ensuite vous avez Hop, une lime avec un décapsuleur voilà. Ensuite, vous avez une scie, petite scie, et un couteau. Un couteau si je vais le sortir, ce qui n'est pas évident à sortir. Voilà, petit petit couteau. Bon, enfin, il est toujours présent. Il tranche bien, je l'avais aiguisé. Alors donc normalement théoriquement hop là pendant que je n'ai utiliser voilà l'embout il est ici voilà je vais vous montrer vite fait avec une petite bille politique que ça ressorte hein. plutôt c'est dans le sens voilà. Alors, plutôt comme ça et ensuite vous mettez par exemple vos douilles. Alors, hop. voilà Boudouille. tac et pour les vis, je crois qu'on peut, direct... euh, qu peut les mettre directement. Pour les embouts au visser, je crois qu'on peut les mettre directement. pas en tout voilà. voilà. Ça peut vous, vous servir de tournevis et également de, de porte-douille. C'est vraiment, vraiment, vraiment très pratique. C'est très léger. Tout en plastique. Hein, il n'y a pas de métal hein, du tout. C'est très pratique. Vous remettez votre porte-douille comme ça ici. Et vous avez donc un système de loquer avec un bouton ou soit alors, pour verrouiller l'outil en question donc comme je vous dis ça pèse léger ça coûte pas cher vous avez donc l'ensemble des douilles pour les pour pouvoir démonter euh, euh, quand même un paquet de trucs même, dans le moteur hein. vous avez les principales euh, vous avez un ensemble donc de deux, euh, comme s'appelle le truc, euh, tournevis plat, le moyen et le grand. Euh, vous avez des clés à laine, deux petites à laine et deux crucifix. Vous avez donc une, une petite scie, un truc de limer, le porte-machin pour visser et un couteau. Donc voilà, c'est léger, ça coûte pas cher, c'est vraiment vraiment pratique, ça se glisse dans un sac. Si vous partez en voyage ou en enduro, euh, euh, travail et tout ça, dans, le, dans, le, dans, le, dans la forêt, et que vous avez un petit souci, voilà, à démonter un truc, ou à revisser un truc, voilà, c'est vraiment très, très, très, très très pratique, c'est de la qualité, on n'est pas sur du facom, mais ça va, franchement, honnêtement, c'est vraiment, vraiment le, le haut du panier, ça sert énormément, donc voilà, je vous laisse sur cet outil, et je vous remercie de votre fidélité. n'oubliez pas de vous abonner, et de laisser un pouce bleu, allez, ciao, ciao